Salut à tous, allez, j'en ai déjà parlé dans mon Instagram, si vous me suivez vous êtes au courant, je me suis amusé à faire un petit décor en fait avec cette maquette euh, Revelle Star Wars qui est en 1.52 donc à peu près, euh, pas tout à fait à l'échelle mais elle est assez proche de ce qui se joue sur Star Wars Légion. L'idée c'est d'y aller au doigt mouillé, comme ça, à l'instinct. Je me suis lâché, je me suis filmé, je me suis dit voilà, soit je réussis à produire quelque chose de sympa et, et je le partage, soit ça rate totalement. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Je vais vous partager mon expérience, vous donner mes petits trucs que j'ai découverts qui me paraissent utiles et sympas à partager. En attendant, vous, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et puis à vous abonner parce qu'on est sur la voie des 6000, seras-tu le 6000ème On ne sait jamais. Allez, c'est parti Voilà donc euh, la maquette Revel qui est ici, hein. euh, je l'ai montée en 5 minutes, franchement je n'ai pas mis un seul point de colle, je ne me suis vraiment pas euh, embêté avec ça. Euh, un petit coup de sous-couche, donc euh, là euh, libre à vous hein, euh, de sous-coucher à la bombe ou à l'aéro. Moi, j'avais pas de bombe sous la main, donc euh, je suis passé en mode euh, en mode aéro. Hein. C'est une méthode que vous savez que que j'apprécie particulièrement. Euh, vous verrez que c'est très important pour la suite euh, parce que on va la peindre très très peu, mais le peu qu'on va peindre, il va falloir quand même avoir besoin d'une couche de, de fixation. Euh, on va mettre un tout petit peu de contraste sur, sur la pièce et puis euh, et puis on va surtout utiliser des lavis parce que c'est un vaisseau qui est blanc. J'ai voulu le garder blanc et euh, l'idée ce sera euh, à terme de le salir. Donc euh, voilà forcément euh, la sous couche de, de, de blanc euh, s'impose. Alors après, euh, je me suis lancé sur euh, du noir, euh, un peu par feignantise en fait. Euh, comme je vais pas m'attarder sur les détails du cockpit, euh, je l'ai intégralement euh, aérographié euh, de noir. En plus, euh, je me fous un petit peu de savoir si je déborde ou pas, puisque euh, le concept c'est de faire un crash euh, d'un vaisseau, et donc de partir du, du principe que le cockpit a euh, plus ou moins pris feu puisque vous verrez que mon objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait eu un impact dans le cockpit et donc de, de colorer un maximum en noir pour, pour éviter de perdre du temps euh, voilà donc là je me lâche vraiment sur le noir sans vraiment me soucier que ça déborde ou pas Alors après, bien sûr, euh, tout ce qui est parti, euh, radiateur, euh, tout ce qui est euh, réacteur impérieux, hein, euh, une couche de noir. Un petit peu difficile à faire, en fait, euh, ce radiateur, parce que c'est des, des systèmes de fente. Donc, euh, malgré tout, euh, bien s'appliquer, parce que euh, bah, c'est une grande référence de l'univers Star Wars, ce gros radiateur arrière du T-47. Euh, donc, euh, voilà, il faut, bien, faut bien, bien se lâcher et, et y aller au niveau, au niveau de la masse de peinture qu'on veut intégrer voilà alors après une fois que j'ai terminé je vais faire deux trois euh, salissures euh, dites de bataille euh, ce sera à la fois des salissures de bataille et des salissures de crash euh, donc là en plus c'est bien ça vous fait travailler votre geste à, à l'aéro on voit que le mien est très très mauvais euh, mais normalement si vous maîtrisez c'est un des exercices d'aéro à faire, hein, c'est de, de tirer des traits euh, des traits droits on voit que moi je suis mauvais mais euh, c'est pas grave, on se rattrape, euh, on se rattrape tranquillement n'appuyez pas trop fort euh, sur votre aéro, laissez le temps à la, à la peinture de dessiner ce que vous voulez et puis ensuite faites un coup de, un coup de forcing euh, après, euh, ça va participer à l'habillage de, de l'événement vous allez voir à la fin de toute façon il y a 90% de ce qui est raté qui est masqué donc c'est pas bien grave. Alors ensuite pas oublier euh, non plus euh, de euh, voilà de, de, de mettre du noir sur le dessous du vaisseau euh, parce qu'on va pas s'y attarder non plus mais comme le vaisseau sera un petit peu incliné et vu par le dessous... Euh, il faut accentuer la notion d'ombre, donc on n'hésite pas à, à, euh, à colorier en, le, le, le dessous du vaisseau en noir parce que voilà, ça vous évitera de vous emmerder à faire des détails sous le dessous du vaisseau, étant donné qu'il va se cracher dans la boue, on n'a pas forcément besoin. Voilà, j'ai fini euh, la première couche de mon vaisseau. On va utiliser un couvercle de tupperware euh, pour faire le, le socle, donc euh, vous, libre à vous d'utiliser euh, du carré ou du rectangle parce que ça fait la bonne épaisseur, ça va offert une épaisseur d'à peu près un centimètre et parce que bah, c'est en plastique donc c'est plutôt résistant et surtout c'est étanche. On va utiliser une feuille de sulfurisé qu'on va mettre sur le fond euh, pour la, deux raisons, la première c'est que ça va servir à créer une unicité du plateau et donc il cassera moins et puis surtout ça facilitera pour le démoulage. Et puis ensuite, ben on, prépare, euh, on prépare son plâtre. Donc c'est du plâtre qui est acheté euh, dans les trucs, dans les jardineries. Il hein. n'y a, a rien de secret. Euh, c'est des trucs qui valent 2 francs 6 sous. Hein. Franchement, si c'est 1 euro, l'énorme paquet de plâtre, c'est beaucoup. Alors attention, il faut absolument avoir un bol euh, babar. Si vous n'avez pas un bol euh, babar pour préparer euh, votre, votre plâtre, je ne peux pas, moi, vous garantir euh, la réussite euh, du truc. Et si au final vous n'avez pas le même résultat que moi, tout à la fin, euh, bah c'est sans doute parce que vous n'aurez pas utilisé un bol babar. Voilà. Alors au niveau du mélange, euh, là c'est pareil. Hein. Comme ça, hein, à doigt levé, je ne suis pas un expert euh, du, euh, du mélange euh, de plâtre. Euh, pour vous donner une indication, je cherche à peu près la texture d'une pâte à crêpes. Voilà, ça me paraît, ça me paraît intéressant. Euh, vous avez différents euh, types euh, de plâtre, vous pouvez demander euh, dans, votre, dans votre magasin, il y en a des plus solides que d'autres qui sont presque à l'état de, de roche. Et puis ensuite, bah, il suffit tout simplement de tout verser euh, dans votre contenant, sous votre feuille euh, sulfurisée, et puis euh, de bien euh, étaler euh, de façon euh, uniforme. Voilà, alors là je refais une deuxième passe euh, de plâtre, que je vais faire un petit peu plus dense, en fait, et euh, cette partie un peu plus dense, un peu plus compacte, je vais la mettre au centre, euh, pour deux raisons, la première c'est que c'est là que je vais poser mon vaisseau, donc je veux que ça prenne à cet endroit là, et que le vaisseau soit figé euh, dedans, et donc je fais une partie de plâtre quand même un petit peu plus dense au centre, et puis surtout parce que je vais essayer de déniveler euh, les bords, euh, et donc euh, sur les bords je veux que ce soit plus fin pour être plus facile à poncer et euh, plus facile à, à, à, à créer une incidence de, de, de descente de bord en fait euh, voilà donc plus dans son centre et euh, un petit peu plus fin sur les bords alors après on va sur la dépose du vaisseau euh, donc comme moi je veux simuler un crash je, je, je tords en fait euh, un des canons euh, du vaisseau faites attention faites le doucement mais si vous le faites doucement ça casse pas c'est un plastique quand même qui est euh, assez mou assez souple et donc ça fonctionne très bien et puis j'arrache euh, à l'arrière des, des petites pattes arrière je pars du principe qu'il a tapé comme ça euh, le sol sur l'angle donc il a il a forcément vrillé son canon et il a perdu un, un, un petit aileron qu'on va voir on va on va quand même le poser sur le décor on utilise tous les éléments de la maquette notamment le socle qu'on va poser à l'intérieur euh, sous, le, sous le vaisseau pour lui permettre d'avoir un angle un peu euh, un peu avoir les fesses un peu euh, à l'arrière euh, relevé euh, et, euh, et avoir un maximum de l'avant du vaisseau quand même sous, euh, euh, sous la future terre euh, pour donner vraiment la sensation que le vaisseau s'est craché et, et a tapé en fait euh, dans, la, dans une espèce de but en fait voilà donc vous voyez j'utilise vraiment tout je repose mon petit, euh, mon petit aéro j'utilise bien tous les éléments du socle euh, pour bien soulever et puis ensuite avec une, une cuillère je vais recouvrir la moitié en fait, de, mon, de mon canon qui s'est redressé euh, parce que je veux donner l'impression que voilà, il ressort euh, comme ça euh, de la terre euh, directement. Et puis là, à un moment, j'essaye un petit peu de strier, mais euh, pour l'instant, c'est trop liquide pour donner des effets. Après, on utilise euh, des cailloux. Donc, euh, les cailloux, c'est open bar. Hein. Soit vous allez les chercher euh, dans la nature, euh, soit vous pouvez les acheter. Alors, pareil en animalerie, euh, les cailloux pour les poissons. Euh. Ça, c'est euh, un petit sac de cailloux, c'est de l'ardoise. La, euh, je trouve ça assez, euh, assez intéressant l'ardoise. Euh, je la dispose euh, à la fois dans le sens mais en même temps à l'opposé pour donner le sentiment en fait que euh, la pierre a, a, été, a été soulevée et retournée en fait, euh, retournée par le crash. Euh, l'avantage de ça c'est que euh, franchement c'est facile à travailler en fait euh, l'ardoise vous pouvez la brosser et ça crée tout de suite des effets qui sont très impressionnants et euh, à cette échelle euh, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien voilà donc là je vous montre un petit peu en 360 comment je disposais les choses on valide, on valide le coup alors bien entendu hein, j'étais pas tout seul hein, pour faire euh, ce, ce, ce travail hein, puisqu'il y avait mon petit mon petit padawan avec moi vous voyez hop elle valide voilà, <rire> papa était en train de, de jouer avec un vaisseau, il fallait absolument qu'elle y soit. <rire> Dernière chose pour donner un petit peu de relief à tout ça, c'est d'utiliser des, des graviers ou du, ou du sable, ou du sable que vous allez, avant que votre plâtre ne sèche, disséminer sur toute la surface. Donc euh, là, euh, pareil, le sable, soit vous allez euh, le chercher euh, dans la nature, euh, je ne sais pas, dans une carrière, ou s'il y a quelqu'un qui fait des travaux, euh, vous prenez un, un verre de sable, vous en avez pour des plombes. Moi là, c'est un gros sac de 5 litres, euh, que, euh, ou 2 litres, 2 litres, 2 litres, j'exagère, c'est un sac de 2 litres euh, que j'ai acheté pour les poissons, et euh, je crois que ça coûte dans les 5, euh, 5 euros euh, les 2 litres, autant vous dire que j'en ai euh, pour le reste de ma vie, euh, voilà, l'avantage euh, du sable pour les poissons, c'est qu'il euh, y a un gabarit, et que euh, du coup ils font tous à peu près la même taille, il euh, n'y a pas trop de poussière, donc euh, c'est idéal pour ce genre de décor, vous placez ça avant que le plat ne sèche, ça s'incorpore directement, et ça va avoir aussi un double effet, ça va donner du relief, vous allez pouvoir travailler avec du lavis derrière pour avoir des effets. Et ça va participer à consolider votre socle. Voilà, là j'ai laissé sécher. Donc voilà, c'est nickel. J'ai rajouté la verrière hein, que j'ai très rapidement euh, peinte. Donc j'ai laissé sécher pendant un peu plus d'une journée et demie pour être sûr que ce soit bien sec. Euh, et du coup, bah là, tout l'avantage du papier sulfurisé, c'est que ça se démoule plutôt facilement. Voilà, normalement elle devrait pas vous arriver d'accident. N'hésitez pas à être bien large sur le temps de séchage. N'économisez hein. euh, pas là-dessus ou laissez sécher pendant euh, allez, un jour, un jour et demi. Et normalement, euh, normalement tout se passe bien. Le papier sulfurisé facilite vraiment le, le démoulage. Et puis ça vous crée comme ça une feuille en dessous qui participe à consolider le, le socle. Voilà, donc là, je vais commencer euh, à décorer mon vaisseau. Alors, c'est pareil, hein, je ne vais pas trop me prendre la tête sur le décor euh, du vaisseau. J'aurais pu utiliser les décalcos, mais euh, euh, franchement, euh, l'effet décalcos un peu plastique, un plaque de plastique qu'on pose dessus, c'est pas c'est pas ce que je recherche. Là, on est sur un vaisseau craché, donc j'utilise euh, de la contraste. Euh, la contraste aura l'avantage de donner un effet très passé euh, à la peinture. Et euh, c'est vraiment ce, ce que ce que je voulais avoir euh, comme résultat. Voilà, une fois que j'ai fini de mettre en couleur mon vaisseau, je vais utiliser euh, un wash de chez euh, Valero. Euh, alors, euh, avec ce wash, je vais faire deux choses. La première, c'est que je vais euh, recouvrir des zones pour simuler une perte de fluide du vaisseau. Euh, comme s'il avait perdu de l'huile, comme s'il y avait une espèce de mare euh, d'huile qui, euh, qui était tombée euh, après, euh, après le crash. Euh, voilà, c'était mon trip, c'était pour faire des essais, en plus ça m'a permis de voir un peu le comportement que pouvait avoir un wash sur ce support Parce que je vous rappelle que je suis dans la totale improvisation Voilà, et puis ensuite ce wash je vais en, en, totalement recouvrir le vaisseau avec euh, je, Pour le coup, euh, pour cette opération là, je vais le préférer à, euh, à un lavis de chez Citadel euh, parce que là j'y vais vraiment comme un bourrin euh, ça peut vous donner l'impression que je massacre la, la, la, la pièce mais en fait il est extrêmement liquide et donc il va vraiment aller dans toutes les interstices sans forcément euh, colorer les parties hautes c'est à dire les plaques donc les plaques vont rester blanches blanc sali euh, et les interstices vont vraiment devenir noirs. si j'avais utilisé un Citadel, euh, j'aurais eu des interstices peut-être encore plus marqués mais euh, j'aurais perdu l'intégralité du blanc euh, de ma surface. Ça, c'était garanti parce que malgré tout, le citadel, il, il, il va colorer euh, un maximum. Alors, effectivement, on peut l'allonger. Le, le, le, euh, mais euh, bah, quitte à l'allonger, autant utiliser le Valero qui lui est, est vraiment euh, vraiment prévu pour ça euh, il fonctionne très bien alors au moment où je le pose, c'est impressionnant parce que bah, euh, le, le wash est, est frais donc ça brille et euh, ça donne le sentiment que euh, ça teinte de trop euh, mais en fait pas du tout quand vous laissez sécher après, après euh, derrière euh, vous avez vraiment les parties hautes qui gardent leur couleur blanc, un peu sali et puis surtout toutes les interstices qui sont bien marquées donc pour de la maquette et de la grosse pièce, le wash je vous le conseille vivement, je vous mets un lien sous la vidéo. Voilà je vous ai dit que je voulais simuler un crash suite à un tir, on va utiliser un outil Crealia, donc c'est un outil multifonction qui permet de percer, poncer, tout ça, je vous mets le lien pareil sous la vidéo, ça se trouve chez Cultura et ça marche vraiment super bien donc moi mon idée c'était de dire qu'il y avait eu un tir dans le cockpit qui avait tué le pilote. Euh, donc je vais transpercer en fait euh, ce cockpit et puis je vais faire un second, euh, une seconde impact plutôt côté euh, réacteur euh, pour dire qu'on a tué le pilote puis en plus le vaisseau euh, était a, a été foutu. Donc pas hésiter hein, euh, à y aller, euh, si ça brise un petit peu euh, la partie cockpit, c'est pas grave, hein, si ça crée des éclats, euh, c'est pas grave. Euh, pas hésiter non plus à laisser le trou euh, un maximum tel qu'il est parce que ça va être très utile au moment où vous allez peindre, ça va créer de l'éclat euh, parce qu'on va, on va mettre un petit coup de peinture dedans euh, ça va créer de l'éclat et ça va, ça va être beaucoup plus réaliste vous allez voir on va, on va noircir les impacts et euh, ça va vraiment donner un, un, un aspect euh, très réaliste et euh, l'avantage dans la partie cockpit c'est que la peinture va aller dans les interstices et va encore plus euh, marquer l'impact en fait voilà donc là j'ai tout simplement utilisé du noir, je vais utiliser une technique que j'ai déjà explicité dans les maquettes des A-Wings, c'est bon, vous peignez l'intérieur en noir. Alors là moi cet impact sur le côté je ne l'ai pas du tout nettoyé, j'ai laissé les, les éclats en fait, de plastique en place et puis ensuite je vais aller de l'intérieur vers l'extérieur avec, avec des coups très nets, très rapides, très vifs. Pour, pour créer de l'éclat et euh, ça fonctionne euh, vraiment euh, vraiment très très bien et euh, je vais le refaire également euh, sur la partie euh, sortie euh, du canon en n'hésitant pas à le faire aussi sur la partie euh, euh, en envers et euh, ne vous inquiétez pas ça se comporte vraiment euh, très très bien au niveau de la peinture ensuite euh, je vais utiliser la, la, la version euh, de ponçage et euh, je vais poncer euh, tout le tour en fait euh, du plateau pour créer une dénivellation et donc euh, voilà, que les bords soient, soient bien lisses, alors après libre à vous hein, d'avoir une pente plus ou moins forte, évidemment plus votre pente sera, euh, sera faible, euh, plus elle sera longue, plus elle devra s'avancer euh, dans le socle, donc voilà moi j'ai essayé de trouver un, un, un parti pris mais euh, voilà c'est juste, juste pour, pour essayer. Euh, vous verrez, vous vous adapterez en fonction, si vous avez bien laissé sécher, normalement c'est une opération qui se passe bien et puis euh, je rappelle qu'avec euh, le, le, le film en dessous, vous évitez qu'avec les vibrations, il y ait des fractures parce que le film qui a été pris en fait dans le plâtre, ça, ça consolide quand même pas mal la structure voilà donc là j'ai fini euh, de débarder euh, les bords de mon, de mon vaisseau, on voit qu'il y a eu beaucoup de poussière <rire> qui s'est créé, hein. le vaisseau est, est, est plein, de, plein de poussière, mais c'est pas grave parce que en fait, pour le rattraper, je vais repasser un coup de, un coup de Valero euh, dessus. Euh, vous pouvez nettoyer un petit coup euh, au plumeau pour enlever un, un maximum de poussière. Je pourrais m'arrêter là en fait. Si j'avais décidé de faire un décor euh, plutôt blanc, euh, j'aurais pu euh, m'arrêter à ce niveau-là. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser des lavis pour créer des couleurs euh, sur mon plateau. Et je vais utiliser euh, plein de lavis différents parce que je veux que ce, ce petit décor puisse aller à la fois sur une table euh, Tatooine, à la fois sur une table haute, euh, à la fois sur une table scarif. Quoi. Donc je vais mettre vraiment euh, de toutes les couleurs euh, sur, sur ce plateau. Et je vais travailler euh, avec des lavis et je ne vais pas hésiter à les, à les recouvrir pour créer, créer des, effets, euh, euh, des effets de, de, de teintes qui s'unissent et ça fonctionne assez facilement. Voilà une fois terminée euh, cette partie là alors vous inquiétez pas c'est très flashy parce que c'est sec, c'est pas sec justement, <rire> vous inquiétez pas, voilà, ça va se ternir euh, en, en séchant. Euh, je fais une méthode de riche, euh, j'avoue, j'utilise un peu de Technicol. en fait à une époque j'avais acheté pas mal de Technicol pour les pour les découvrir. Et, euh, bah, par exemple, celui-là je m'en sers quasiment jamais, c'est le Technicol de la boue. Alors il y a peut-être d'autres techniques de peinture beaucoup plus avancées qui permettent de faire ce genre d'effet. Euh, moi voilà, j'ai du technical sous la main, euh, donc je m'en sers. Et ce qu'on va faire, c'est simuler de la boue plus ou moins fraîche sur euh, toute la partie du trajet en fait, euh, du vaisseau. Donc bien entendu, toute la partie arrière et euh, toutes les, euh, tout ce qui est angle qui aurait euh, percuté euh, le sol. Et puis enfin, pour donner du relief euh, à mon décor, ce que je vais faire, c'est que je vais poser euh, de, des herbes. Donc là, c'est pareil, soit vous l'achetez, euh, soit vous allez tout simplement la chercher euh, dans la campagne, euh, dans, auprès de vos arbres. On va privilégier les endroits où il y a euh, une jointure de deux de couleurs. Hein. Vous voyez, là, je me mets pile poil entre le vert euh, et le marron et l'orange. Le, et le, et euh, comme ça en fait euh, cette touffe d'herbe elle va participer euh, à la jointure de deux de, de couleurs et, et elle va faciliter euh, le regard. Sinon on en met dans des endroits, alors il faut observer la nature, hein, euh, c'est vrai que l'herbe a tendance à, à pousser à l'ombre des rochers, hein, euh, donc ça bah, c'est de l'observation, vous observez autour de vous euh, comment pousse l'herbe et vous essayez de reproduire un petit peu euh, les choses. Euh, là c'est de la sphène que j'ai tout simplement euh, fait sécher et euh, ça se comporte relativement bien. Voilà et puis enfin pour terminer je vais utiliser mes petits bosquets euh, de plantes que j'aime bien utiliser euh, sur mes socles parce que ça donne un peu de relief et c'est vrai que cette création là en l'occurrence elle manque un petit peu de relief mais on est sur une plaine crachée. Donc là pareil je ne vais pas hésiter à bien mélanger les essences euh, parce que je vous rappelle que je veux que ce plateau là il puisse aller sur différents euh, types euh, de tables. Euh, donc euh, de façon parcimonieuse je vais à la fois utiliser de l'herbe verte je vais à la fois utiliser un effet d'herbe toundra euh, et puis là aussi je vais essayer de respecter un petit peu la nature en mettant ces petits bosquets d'herbe sur les angles des rochers euh, bah parce que quand vous avez une touffe d'herbe comme ça qui, qui, qui, qui jaillit euh, dans la nature c'est souvent qu'elle est associée à un endroit où il y a de l'eau et euh, bah, l'eau sointe sur les, sur les rochers donc voilà tout ça c'est de l'observation que vous pouvez avoir euh, dans la vie de tous les jours soyez sensible à ça et si vous n'avez pas l'occasion de vous balader dans la nature vous, vous, vous utilisez le web et vous, vous, faites des, vous faites des recherches de landscape euh, sur Google et vous allez avoir des, des effets comme ça qui vous permettront de savoir à peu près d'avoir euh, la sensibilité de vous dire voilà c'est plus là qu'il y aurait de l'herbe ou pas bon voilà après euh, moi j'ai fait ça vraiment euh, au feeling et euh, je pense que c'est euh, aussi la meilleure façon de faire euh, normalement c'est logique vous allez voir les choses se font toutes seules. Voilà, je vous laisse euh, avec euh, les macros de ce petit euh, décor euh, de T47 euh, craché, qui, euh, qui est juste ici sous vos yeux. Euh, je vous mets euh, tous les liens euh, pour obtenir à la fois euh, la maquette et puis pour obtenir éventuellement euh, les lavis euh, que j'ai euh, utilisés. Et puis, euh, n'hésitez pas euh, à m'envoyer euh, vos épreuves Soit, soit sur le Facebook, soit sur mon adresse pierrotv .com. Je serais curieux de voir vos résultats J'imagine que beaucoup d'entre vous seront capables de faire beaucoup mieux que ça Mais je le redis, l'exercice c'était de dire Voilà, aujourd'hui je me fais plaisir, je me fais un peu de modélisme Et, et moi je ne suis pas mécontent de moi et je pense que je retenterai le coup J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair de vous lancer dans quelque chose qui peut vous paraître inaccessible, mais qui pourtant, euh, voilà, euh, l'est. Hein. Moi j'hésite pas maintenant, j'hésite plus, je me lance. Si je réussis, c'est très bien. Et si je me rate, j'aurais forcément appris quelque chose. En attendant, il me reste à vous citer de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. À très bientôt. Ciao